Alors au fond, euh, le développement précoce du bébé euh, est éclairé aussi par une phrase de Winnicott, par une réflexion de Winnicott qui aujourd'hui m'importe euh, au plus haut point. À la fin de sa vie, euh, Winnicott est mort en 1971, il n'y a pas si longtemps que, que cela, euh, il a approfondi un concept qui apparaît un petit peu avant dans son, dans son œuvre, mais sans doute à la fin de sa vie, ses propres angoisses de mort avaient réactivé cette, cette réflexion. Il a décrit avec ces mots toujours si simples et si profonds, euh, le sense of being en anglais, « le sense of being » du verbe « to be ». Et en français, on a la chance, la possibilité de pouvoir le traduire selon les cas et selon ce qu'on veut dire, soit par sentiment d'être, « to be », soit par sentiment d'exister, ce qui n'est pas du tout la même chose. Le sentiment d'être euh, est probablement immédiat, euh, donné d'emblée. Pour se sentir être, il y a besoin de personne. Quand on pense aux, aux échographies fétales, quand on voit un, un fœtus, par exemple, venir coller son dos contre la paroi utérine, repartir, revenir. Quand on voit un fœtus attraper dans, dans la nuit, le, la tra -utérine, le, le cordon ombilical, le prendre, le lâcher, le prendre. Un fœtus sucer ses doigts, euh, revenir, repartir. On se dit qu'il s'agit déjà d'un organisme vivant, évidemment, qui probablement a déjà un sentiment, un certain sentiment d'être. C'est difficile de se mettre dans la tête d'un fœtus, évidemment, mais tout autre organisme vivant peut euh, se sentir vivre, éprouver le fait de vivre, vivre le fait de vivre. Ça ne passe pas par autrui, c'est quelque chose qui est euh, inhérent, intrinsèque à la matière vivante, tandis que pour se sentir exister, parce qu'il y a ex dans le dans le mot, euh, ce ex ce préfixe ex fait référence à l'extérieur, à l'autre, au dehors, à l'entourage, à l'environnement, c'est-à-dire à la rencontre du bébé avec le fonctionnement psychique de, de l'autre. Et aujourd'hui, je me représente de plus en plus l'importance de la qualité des des soins précoces, euh, un enjeu éthique considérable évidemment pour les adultes face à un bébé si vulnérable, et si, si néotène, si immature, si inachevé au début de sa vie. Au fond, la qualité, tout, tout l'enjeu des soins précoces, c'est d'aider le bébé à passer du sentiment d'être qui est tout de suite déjà là, au sentiment d'exister, euh, sans qu'il y ait de rupture, sans qu'il y ait de violence développementale. Et pour ça, il faut que l'autre ne se présente pas tout de suite comme un objet, mais comme un lien, comme un lien possible, comme un lieu de lien possible. Et, et le, je, il me semble que le, le, le thème central de, de mon livre, enfin ce que j'ai voulu faire, c'est de dire que l'investissement des premiers liens par le bébé peut se faire alors même qu'il n'a pas encore repérer l'autre comme un objet. Ce qu'il y a déjà très longtemps, en 1960, Serge Légovici disait, l'objet peut être investi avant d'être perçu. Aujourd'hui, on peut le comprendre à la lumière des travaux sur l'attachement et de l'accordage affectif, le lien est investi alors même que l'objet n'est pas encore désigné, et ce lien est finalement un précurseur de l'objet qui n'est pas intrusif et qui peut aider, me semble-t-il, le bébé à passer tranquillement du sentiment d'être au sentiment d'exister.